Le voilà, mon zine est disponible. Je viens d'imprimer le tout premier exemplaire de mon zine de photographie et de poésie. Euh, vous avez pu suivre le processus créatif en vlog ces derniers temps sur ma chaîne, mais pour ceux qui ne les ont pas vus, je vais vous résumer le processus de création de ce zine. En fait, j'ai été chercher dans mes carnets des poèmes que j'ai écrit ces dernières années et aussi des paroles de chansons qui à la base étaient en anglais et que j'ai traduites en français euh, plutôt de façon euh, littérale en fait, sans chercher à faire rimer des choses qui ne rimaient pas. Euh, J'aimais bien ce côté très spontané euh, dans l'écriture euh, mais il y a également euh, des poèmes qui sont vraiment juste destinés à être des poèmes que j'avais euh, et euh, dont je ne m'étais jamais servi pour, pour rien en fait qui étaient restés euh, dans mes cahiers et j'avais vraiment envie de faire ce zine, ça faisait un moment que l'idée me trottait dans la tête. Donc j'ai été euh, chercher des photos également, euh, prises à l'appareil photo jetable, j'ai été faire développer des appareils que j'avais aussi depuis longtemps et que je n'avais jamais été faire développer. Et j'ai un petit peu arrangé tout ça dans un cahier vraiment physiquement. Enfin, D'ailleurs, il est où Il est là. Ah donc voilà, dans ce cahier, j'ai écrit et collé les photographies, j'ai écrit les poèmes. Et j'ai fait des petits effets de papier déchiré, des petits dessins sur du scotch, des choses comme ça. Et ce carnet, donc là, j'ai mis une fleur séchée, une vraie fleur. Une vraie fleur c'est une vraie fleur authentique euh, et, euh, et j'ai scanné tout ça et ensuite je l'ai réimprimé sur du papier euh, épais je l'ai fait à la maison tout a été fait chez moi si vous commandez mon zine donc déjà vous avez le lien en barre d'infos pour euh, pour aller le commander si vous voulez si vous le commandez vous allez avoir deux stickers cassettes offerts avec votre commande voilà, mais du coup, j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si le concept vous plaît également, dites-le moi et j'en referai régulièrement.